à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission que je vous propose sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. La semaine dernière, euh, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du gros long métrage qui est sorti, euh, en tout cas pour les gros aficionados du cinéma de Darren Aronofsky, The Whale. Et le film m'a fait poser une question profonde, parce que si vous avez vu la vidéo, vous connaissez mon ressenti autour du long métrage, c'est un film très émouvant, très poignant, et surtout qui fait ressortir énormément d'émotions. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé une question fondamentale qui me semble très importante, là où aujourd'hui, euh, on a tendance à laisser le ressenti primaire, privilégié sur la réflexion, entre guillemets, autour d'un film. Et je me suis demandé si parfois, il n'était pas plus intéressant de laisser aller nos émotions plutôt que notre objectivité. C'est très intéressant parce que la plupart du temps, moi j'ai tendance à dire, euh, fiez-vous à votre premier visionnage d'un film, parce que souvent dans le deuxième visionnage, vous allez voir tous les petits détails qui potentiellement vous dérangent. Parfois, heureusement, ça n'est pas le cas et on se rend compte qu'on a clairement devant nous un film qui nous marque profondément et qui peut objectivement être qualifié de chef dœuvre mais parfois, l'émotion prend souvent le pas. Et il m'est arrivé quelquefois de voir des films d'être complètement submergé, de le revoir, et de voir que le film n'avait pas le même impact sur moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que le film, j'étais pas dans un certain mood qui a fait que je l'ai vu d'un certain oeil, et aujourd'hui, bah, c'est pas le cas. Et donc, c'est compliqué. J'ai tendance à dire, quand je vois un film et que je fais la chronique sur la chaîne, qu'il est important qu'il n'y ait qu'un seul avis, un seul visionnage. Il faut que je l'ai vu qu'une seule fois pour réellement comprendre, cerner, et apprécier l'entièreté du film. Parce que je pense que si je le revois directement dans la foulée et que j'ai un deuxième visionnage avant de faire la critique, et bien potentiellement, je vais regarder le film d'un autre œil, je vais avoir un recul qui va peut-être être, être euh, moins intense et qui va peut-être générer la, une émotion assez différente. Et en fait, je trouve intéressant que, par exemple, devant The Whale, dès le premier visionnage, il m'a marqué. Et instantanément, je me dis, je préfère garder ça en tête pour le moment. Peut-être que quand il sortira en Blu-ray, j'aurai envie de le revoir et j'aurai envie de le regarder d'un nouvel œil. mais là actuellement, il a réussi à me toucher d'un certain point de vue que j'ai pas envie forcément de, je pas, détruire, mais de désacraliser. Et donc, à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que l'émotion prime sur leur cul est-ce que l'émotion est plus importante que l'objectivité qu'on peut avoir sur une œuvre Est-ce qu'on ne va pas se laisser submerger par nos émotions et potentiellement ressentir quelque chose qui dans un instant T va nous percer, littéralement, parce que l'émotion, ben, ça nous perce à jour. Euh, mais est-ce que ce sera au détriment peut-être d'une réflexion sur la globalité du film qui sera moins dans l'émotion mais permettra de réfléchir beaucoup plus Je sais, c'est une vaste question. Et même moi, encore aujourd'hui, je me la pose parce que de nombreux films m'ont marqué profondément, m'ont incité à voir le cinéma d'une certaine manière, avec un certain œil, avec une certaine objectivité, un certain recul. Et pourtant, il bah, y a des fois, j'ai juste envie de me laisser aller. J'ai juste envie de laisser l'émotion prendre le pas, de me dire « ce film me fait ressentir ça, bah ça doit être suffisant ». Ça veut dire qu'il a rempli sa tâche. C'est pour ça que souvent, quand j'arrive à la fin d'année et que je fais beaucoup de top, je sors la liste des films que j'ai répertorié en fonction des notes que je leur ai données et en fonction de l'avis que j'ai eu, et je me pose la question, est-ce que j'ai donné cette note sur le coup de l'émotion, ou est-ce que j'ai donné cette note parce que le film m'a réellement transmis quelque chose de plus fort encore que simplement une émotion qui a réussi à me percer. C'est souvent pour ça qu'il y a des films que j'adoube complètement par le biais des chroniques, qui ne font pas du tout partie de mes tops, parce que je me dis, peut-être que c'était juste l'émotion d'un instant, et peut-être qu'un jour, il faudra que je revoie le film pour savoir si c'était une émotion de l'instant ou si c'était vraiment un pur et grand moment de cinéma que j'ai vécu. C'est Complexe comme question, hein Je trouve ça pourtant intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous réagissez devant un film. Est-ce que c'est par l'émotion ou est-ce que c'est au contraire en, en réfléchissant dessus et en essayant de le remettre en perspective Je pense que c'est un débat vaste et que vous aurez des choses à dire. J'espère encore une fois que cette petite pensée fugace vous aura plu. Et n'oubliez pas, si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle.